Ça y est, nous sommes arrivés à Troyes. Les poiodins sont là. Ah, on voit de la liberté. Vous êtes en direct là. Et voilà. Et les groupes. Bonjour. Et le groupe de 3. Voilà on va attendre le convoi qui monte, qui va venir nous rejoindre, on ne sait pas à quelle heure. Mais c'est pas le convoi là. Est le -là. Non, j'en ai d'autres qui arrivent d'ailleurs, mais c'est pas le convoi. Ah oui, c'est ah, Je vais aller lancer. par la police. Ouais. Ouais. Alors, le convoi, je vais commencer un peu par les nouvelles. Donc, ouais, le nous... convoi euh, vit quelque chose de merveilleux. Ah oui. C'est tous les retours que j'ai, c'est de la joie, du bonheur, du partage. Ils ont de la nourriture, à a pu savoir quoi en faire. Oui, ils sont obligés de marcher dessus. Ils sont obligés de marcher dessus, des accueils euh, phénoménaux dans toutes les villes où ils sont passés. Ils ont des tracteurs, des routiers, des motards, des voitures et à peu près 3000 véhicules vont arriver. Ouais Et on a même un véhicule infirmier de secours. Ouais Alors la, la première nuit à Avignon, ça a été une fête du tonnerre. Ils ont eu un feu d'artifice, ils ont eu des barbecues, des musiciens, ils Allez sont amusés comme des fous. Et nous, on compte bien aussi faire ce, ça ce soir. Ouais ouais alors par contre, il va falloir être un peu patient, parce que qui dit 3000 véhicules, dit un convoi énorme. Ça s'est même un peu partagé à des endroits. Donc si vous voulez bien, euh, bah, on donnera le, le top départ pour que tout le monde soit arrivé et qu puisse se reposer un petit peu avant de reprendre le départ. Ah okay. oh, on peut crier Bien sûr